Cela fait maintenant près d'une année que JustiCity a été lancé et vous avez été particulièrement nombreux à nous suivre et nous soutenir et nous vous en remercions chaleureusement. JustiCity a été pensé dès l'origine avec comme ambition de devenir une plateforme universelle et internationale de médiation et d'arbitrage en ligne. Mais nous sommes bien évidemment à l'écoute de notre communauté d'utilisateurs et vous nous avez demandé de pouvoir utiliser JustiCity pour mener à bien vos propres médiations. Alors, nous sommes particulièrement fiers de vous annoncer qu'aujourd'hui, ben, cela est désormais possible avec la nouvelle version de l'application JustiCity. Cela a été pour nous ben, l'occasion de définir un tout nouveau design, une nouvelle interface avec de nouvelles fonctionnalités qui vous permettront de mener à bien vos propres médiations. Pour vous présenter ce nouveau design et ces nouvelles fonctionnalités, je vais maintenant laisser la parole au président France de JustiCity, Étienne de Fontaineux. Merci Yvan. Donc pour accéder à notre application en tant que médiateur, rien de plus simple. Il suffit de vous connecter sur le site internet justicity.com et de vous rendre sur la page médiateur correspondante. Une fois sur cette page, vous n'avez plus qu'à accéder à la plateforme en cliquant sur le bouton correspondance, qui va vous permettre d'accéder à un formulaire vous permettant de vous inscrire. Là, aujourd'hui, pour la démonstration, comme je suis déjà inscrit, je vais juste bah, me connecter, comme vous voyez, avec un, une adresse email <coughs> et un mot de passe. Une fois connecté, euh, deux choix se présentent à moi. Euh, soit utiliser la plateforme pour gérer mes propres médiations, euh, soit remplir un formulaire euh, pour devenir médiateur city Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Aujourd'hui, l'objet de, de la démonstration est tout simplement de remplir un dossier de médiation. On va voir, on va voir comment ça se passe. C'est parti, on est dedans. Donc, ajouter un dossier de médiation consiste tout d'abord à renseigner l'identité des parties prenant part à la médiation, et là on va commencer par la partie A, euh, tout simplement en rentrant les informations euh, on va dire, officielles, si c'est une société, eh ben, quel type de société, son numéro d'identification, c'est-à-dire son SIRET, euh, le représentant légal, la qualité de, du représentant légal, son adresse, et bien entendu, très important, un email et un téléphone. Euh, le nom, le prénom et l'adresse email sont les informations obligatoires euh, qu'il faut absolument renseigner car c'est ce qui va nous permettre d'inviter la personne ou la société à participer à la médiation et celle-ci, in fine, de se connecter à la médiation. Voilà, dernière chose, on va pouvoir aussi pour cette partie ajouter un avocat si cette partie en a un. Suivant, on arrive sur la deuxième partie du formulaire qui va nous permettre de la même manière de renseigner les informations concernant la partie B. Donc là, c'est strictement identique. Euh, là, pour l'occasion, pour, pour cet exemple-là, ce que nous avons fait, c'est qu'on a choisi une société canadienne pour bien montrer en fait, que euh, le service Justicity est présent dans les deux pays. Donc là, nous sommes en face d'une médiation franco-canadienne avec euh, bah, voilà, toutes les informations qu'on va devoir euh, rentrer sont identiques euh, à la partie B. Voilà, l'adresse, le code postal, la ville, la province, parce que nous sommes au Canada, un courriel parce que nous sommes au Canada aussi, et un téléphone. Identique aussi, s'il a un avocat, on peut l'ajouter. Voilà. Et euh, bien entendu, comme pour la partie A, euh, bah, comme pour la partie A, eh ben, l'adresse email est obligatoire, sinon pas de possibilité pas de, possibilité, euh, de euh, contacter cette partie euh, en cas euh, d'acceptation. Troisième partie, l'objet du litige. Donc là, euh, c'est très simple, il suffit de choisir un type de litige et de remplir la description du litige de manière assez précise euh, pour que euh, la partie qui va être contactée puisse avoir un maximum d'informations quant euh, à l'affaire qui va lui être proposée. Là, pareil, il s'agit d'un problème de recouvrement de créance, comme vous pouvez voir, suivant. Et là, un dossier a été créé, car ces trois étapes ont été passées. Nous arrivons là maintenant sur une étape euh, qui s'appelle l'étape de règlement de médiation et qui va permettre donc euh, au médiateur, donc à vous-même, de euh, paramétrer euh, un montant, une référence de facture et une date de facture euh, et vous permettant donc de demander à la plateforme de faire payer les parties euh, directement sur la plateforme elle-même. Voilà. Euh, Souhaitez-vous euh, demander le règlement avant ou après la médiation C'est aussi une option. En cliquant sur Suivant, vous arrivez donc au choix des dates. Là, c'est extrêmement simple. Il s'agit juste euh, de réserver des dates euh, et donc de euh, donner en fait des plages de disponibilité euh, aux deux parties. Euh, il ne s'agit en rien euh, d'une invitation à une médiation. Ce sont des plages de disponibilité. La dernière partie, c'est l'invitation des parties. Deux possibilités s'offrent à vous, soit la partie B est déjà prévenu et à ce moment-là, elle va recevoir le, la même information et le même mail euh, que la partie A pour se connecter à la médiation. Soit la partie B n'est pas encore euh, au courant de cette médiation et à ce moment-là, l'email qui va lui être envoyé sera un email d'acceptation de cette médiation. Enfin, nous arrivons à la convention de médiation euh, que vous pouvez activer ou pas activer. Et si vous en avez une personnalisée, vous pouvez euh, tout aussi bien l'uploader. Là, ce qu'on vous, vous propose, c'est une convention de médiation qui est, qui est déjà construite par rapport au, euh, en fonction des, des paramètres de rentrés dans, dans le dossier, et donc elle est déjà prête à être utilisée et à envoyée aux deux parties pour acceptation. Enfin, la dernière étape sur laquelle on est, c'est un récapitulatif du dossier de médiation qui va vous permettre de vérifier si toutes les informations saisies sont correctes. En cliquant sur « Soumettre », euh, vous, vous arrivez sur la dernière étape qui euh, va vous permettre de vérifier et de vérifier aussi euh, ben, l'évolution la, la, de l'acceptation de chaque partie, la, la, le suivi de la partie A, le suivi de la partie B. Voilà, sur la, en cliquant sur suivi de la partie A, vous, avez, vous voyez que pour l'instant, il n'a encore rien reçu, puisque pour l'instant, nous avons contacté seulement la partie B euh, à la médiation. Euh, en cliquant sur suivi de la partie B, vous voyez que l'email est parti, et tant que la partie B n'a pas accepté la médiation, rien n'est encore envoyé à la partie A, parce que cette médiation aura lieu que si la partie B a accepté ce principe. Voilà. Euh, très simplement, vous pouvez annuler et revenir pour changer ou ignorer toutes ces étapes pour passer directement à l'étape de réalisation de la médiation. Merci beaucoup Étienne. Alors, euh, comme vous venez de le voir, eh bien, nous avons euh, essayé de vous fournir euh, l'expérience utilisateur la plus euh, performante possible euh, avec euh, ce nouveau design. Et je vais maintenant euh, m'attarder sur... Euh, euh, bah, la mise à disposition des outils de médiation, jusqu'à la, la, la médiation en elle-même par visioconférence, et la gestion euh, des euh, médiateurs et de l'équipe de médiateurs. Alors, euh, à l'écran, vous voyez que euh, nous sommes maintenant dans une nouvelle interface avec euh, plusieurs onglets, et le premier euh, concerne la récapitulatif hein, de la demande. Vous avez Ici apparaît à l'écran toutes les informations renseignées préalablement dans le dossier, c'est-à-dire l'identité des parties, savoir qui a réglé la médiation, s'il y a des sommes à percevoir, s'il y a eu des échanges, etc. et si un avocat est affecté à la représentation des parties. Vous voyez que sur la partie droite, apparaît des statuts qui sont certains verts et d'autres oranges. Bien, orange, cela veut dire que l'étape n'est pas encore validée par les parties. Mais dans notre cas, eh bien, nous avons bypassé en fait, cette, cette validation des étapes pour vous montrer eh bien, les étapes suivantes de la médiation. Mais normalement, vous passerez à l'étape suivante lorsque tous ces éléments seront passés au vert ou bien vous avez la possibilité de les ignorer. Vous avez la possibilité de télécharger évidemment... Le formulaire au format PDF pour vous permettre de l'imprimer, de le partager avec quelqu'un si vous le souhaitez. Euh, L'onglet suivant euh, bien, euh, concerne la séance elle-même de médiation. Vous voyez que alors, réapparaît notre calendrier avec les dates que nous avons choisies pour mener à bien la médiation. Ici, trois dates, mais euh, vous pouvez avoir la possibilité d'ajouter une, une séance de médiation. À ce moment-là, on remplit le champ des dates et cela va permettre de rajouter une demi-journée ou une journée complète de médiation. Euh, bien évidemment, euh, vous avez la possibilité de demander le règlement à ce moment-là, aux parties euh, de cette nouvelle séance de médiation que vous avez euh, ajoutée au dossier. Lorsque cela est fait, vous voyez qu'on peut consulter euh, cette nouvelle séance, euh, ou bien, effectivement, aller jusqu'à la supprimer si besoin Là apparaît le bouton et la séance de médiation avec euh, toutes les informations. et Lorsque vous cliquez sur le bouton « Démarrer la séance de médiation », bien, vous vous trouvez dans l'interface de la visioconférence sécurisée qui vous permet, par visioconférence, de gérer votre médiation, de faire des apartés ou des caucus si vous le souhaitez. Le troisième onglet concerne la prise de notes. Alors cet outil de prise de notes a été pensé pour que les médiateurs puissent partager visuellement cet outil de prise de notes avec les médiés s'ils le souhaitent, par un partage d'écran au travers de l'interface du navigateur. Et euh, le médiateur pourra renseigner les différents champs, c'est-à-dire la position de la partie A et B, les points communs, les points de désaccord, euh, les concessions réciproques des parties, les solutions trouvées lors de la séance de médiation. Et une fois que euh, ces points sont validés avec les parties, eh bien, il suffit d'enregistrer ce document. Et euh, c'est un peu là qu'est la force aussi euh, de la digitalisation de l'outil. C'est qu'évidemment, toutes les notes que vous aurez prises dans cette interface, seront transférés dans la transaction finale, l'accord de médiation, qui reprendra bien évidemment les identités des parties, mais chaque champ que vous avez renseigné au préalable dans l'outil de prise de notes. Une fois que cela est fait, vous avez la possibilité de modifier et d'éditer évidemment les éléments de cet accord final et cette transaction, une fois remplie et une fois validée, bien vous pouvez la mettre à disposition des parties, tout simplement en cliquant sur ce petit bouton que vous trouverez en bas à gauche, « Mettre à la disposition des parties ». Mais vous avez trois autres possibilités, c'est-à-dire enregistrer l'accord, le télécharger ou bien le transmettre pour signature électronique. Donc euh, voilà euh, les outils euh, du médiateur. Il y a aussi la possibilité d'uploader euh, des documents qui sont euh, téléversés soit par le médiateur, soit par euh, les médias. Un outil de chat aussi euh, et de messagerie qui vous permet de parler avec l'un euh, ou l'autre, l'une ou l'autre des parties, ou les deux en même temps, ou bien de coupler euh, ce chat avec l'envoi d'un email ou d'un courriel. Vous, il vous suffit de décocher évidemment les cases que euh, vous souhaitez euh, lorsque vous ne voulez parler qu'à une seule des parties ou euh, selon votre choix. Vous avez la possibilité de paramétrer votre compte en affectant euh, des médiateurs. C'est ici que la gestion de l'équipe aura lieu et où vous allez pouvoir affecter un médiateur à un, un dossier. Euh, vous avez euh, ensuite euh, la possibilité ici de changer le statut du dossier et, euh, évidemment, euh, si euh, la médiation euh, peut être en cours, elle peut être abandonnée en cours de médiation ou refusée, ou euh, clôturée une fois que l'accord aura été euh, validé euh, par les parties. Euh, voilà. Euh, cette interface euh, médiateur euh, qui vous permet de gérer euh, jusqu'au bout votre médiation, jusqu'à l'étape de la visioconférence. Euh, mais euh, nous n'offrons pas que cette euh, solution technologique, il y a aussi des humains derrière euh, JustiCity, et nous offrons euh, non seulement un support technique lorsqu'il y a des difficultés euh, rencontrées dans la mise en place de cette solution technologique, mais également nous offrons la possibilité de contacter pour vous euh, la partie à qui vous offrez la médiation, pour la convaincre de l'accepter en lui présentant, sans la conseiller, les avantages et les inconvénients d'une médiation, lui préciser ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Alors pour vous présenter ces services, je vais laisser maintenant la parole au directeur administratif et financier de JustiCity, Frédéric Dupuis, et à la directrice marketing, Sarah Benaï. Justicity est une plateforme automatisée et nous n'en avons pas pour autant oublié l'humain. L'humain est représenté par des agents qui ont tous une formation à la médiation et qui ont tous une sensibilité forte à la médiation. Ça se traduit donc par un accompagnement des médiés mais aussi des médiateurs, les médiés pour leur faire comprendre tout l'intérêt de la médiation et des buts recherchés par la médiation. Euh, pour autant, euh, certains des médiés, on peut penser qu'ils qu ont une, une difficulté euh, euh, au numérique. Et donc, euh, Sarah va vous expliquer comment on peut les accompagner également sur le numérique. Oui, absolument, Frédéric. Mon rôle chez JustiCity est d'expliquer aux partis les conditions techniques pour le bon déroulement d'une médiation, ainsi que l'environnement dans lequel elle doit se dérouler. Euh, bien sûr, en cas de difficulté, en cas de question, ou pour toute information, euh, nous restons disponibles par chat, par téléphone ou par email. Eh bien, merci euh, Sarah et merci Frédéric pour cette euh, présentation. Et je veux dire qu'on est euh, particulièrement excité euh, aujourd'hui de vous présenter euh, ces euh, trois formules d'abonnement euh, que euh, nous vous mettons à, à disposition. Alors, euh, comment en profiter eh C'est rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur euh, le site JustiCity, vous, euh, de vous inscrire, remplir votre prénom, votre nom, votre adresse email ou courriel, de valider un mot de passe que vous allez avoir la possibilité de modifier dans l'interface si vous le souhaitez, et de vous inscrire. Euh, à cette étape, vous avez la possibilité de candidater pour être médiateur Justicity, mais ce n'est pas l'objet de la présentation, ou bien de, euh, de vous abonner pour mener à bien vos propres médiations. Donc voilà les trois abonnements que euh, nous vous offrons, l'abonnement standard Premium Incorporate, l'abonnement euh, standard qui euh, concerne une, un utilisateur pour une médiation par mois, qui vous est offert de, au prix de 49 euros ou dollars euh, par euh, mois. Et euh, ce forfait euh, standard comprend la gestion de vos dossiers de médiation, la gestion des règlements des paiements en ligne, le calendrier en ligne, la convention de médiation euh, générique, un outil de visioconférence qui est sécurisé et qui vous permet de faire des apartés ou des caucus, la génération standardisée de l'accord final, la formation à l'outil une assistance standard. Le forfait premium concerne toujours un utilisateur, mais pour un nombre illimité de médiations. Il vous est offert au prix de 99 euros ou 99 dollars par mois et comprend euh, toutes les fonctionnalités euh, standards avec en plus la euh, gestion personnalisée de la convention de médiation, les emails de contact et euh, la génération personnalisée de euh, la transaction euh, finale. Nous vous offrons également avec ce forfait la signature électronique des documents. Enfin, euh, la euh, version corporelle qui s'adresse à, à des centres de médiation et d'arbitrage et euh, qui permet de gérer une équipe de trois médiateurs euh, au tarif de 199 euros ou 199 dollars par mois. Euh, cela euh, comprend euh, la gestion euh, de l'équipe de médiateurs et euh, également euh, la euh, possibilité euh, d'affecter des dossiers et d'en rajouter, de rajouter des, des médiateurs au tarif de 49 euros ou 49 dollars euh, par mois. Pour profiter de ces forfaits, il vous suffit d'inscrire vos coordonnées de carte bancaire, telles qu'apparaît à l'écran, et pour valider le choix de votre forfait. Une fois que cette validation a été faite, vous allez pouvoir bénéficier de l'ensemble des outils qui ont été mis à votre disposition. Euh, vous voyez maintenant que qu'apparaît bah, votre abonnement, nous avons choisi de vous montrer l'abonnement corporate qui concerne euh, des centres de médiation, et euh, vous avez la possibilité euh, d'ajouter euh, justement des médiateurs au travers de cette interface et euh, bien évidemment de changer ou de modifier euh, votre abonnement euh, si vous avez besoin de le faire. Donc, lorsque vous voulez affecter un médiateur à votre compte, il suffit de rentrer ses coordonnées, et euh, l'interface va euh, enregistrer l'identité de ces médiateurs invités, leur envoyer une invitation pour qu'ils puissent s'inscrire à la plateforme et euh, gérer euh, l'ensemble des dossiers. Euh, vous euh, constaterez qu'apparaissent euh, également les informations personnelles euh, du médiateur et euh, les informations professionnelles de celui-ci euh, qui euh, seront utiles dans le cadre de euh, l'offre de vos services. Euh, nous euh, avons aussi euh, intégré euh, des champs qui vous permettront euh, de pouvoir mettre à jour en fait, euh, les euh, euh, références en fait, des euh, médiateurs leur expérience professionnelle, les langues utilisées et euh, les formations éventuellement si vous souhaitez euh, indiquer euh, ces euh, renseignements. Euh, vous avez la possibilité d'indiquer les coordonnées de l'organisation, c'est-à-dire du centre de médiation et d'arbitrage qui euh, vous euh, seront euh, demandés à ce moment-là. Et vous voyez qu'apparaît évidemment vos coordonnées bancaires pour recevoir le paiement des, euh, euh, des euh, médiés lorsque cela euh, sera le cas. Vous voyez qu'un euh, médiateur a été euh, désigné, son activation a été euh, faite. Il suffit ensuite que euh, le médiateur valide son intervention pour pouvoir euh, accéder au dossier. Il aura euh, évidemment un tableau de bord euh, qui va lui permettre euh, ben, euh, de vérifier les dossiers de médiation qui euh, lui sont affectés. Mais euh, ce n'est pas tout. Chez Justicity, nous pensons que euh, la médiation à distance euh, n'est pas la simple transposition euh, d'une médiation en présentiel au travers d'une solution de visioconférence. C'est bien plus que cela et nous sommes convaincus que la médiation à distance est une véritable compétence et une spécialité. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'offrir une formule d'abonnement éducation qui s'adresse aux universités et aux centres de formation et d'arbitrage afin qu'ils puissent former leurs étudiants sur notre outil directement. Alors, nous sommes très heureux qu'à cette occasion, eh bien, nous allons vous annoncer dans les prochaines semaines euh, la création de partenariats avec certaines universités et centres de formation. Alors, euh, je vous remercie au nom de toute l'équipe de JustiCity pour votre attention et je suis certain qu'ensemble, eh nous allons favoriser l'accès à la justice pour le plus grand nombre. Et je vous donne rendez-vous dès à présent sur notre site pour bénéficier de tous ces services au travers de nos abonnements. Et je vous remercie, je vous dis à très bientôt.